Bonjour, François Xavier Albouy, je suis directeur de recherche à la chaire Transition démographique, Transition économique. Les travaux de la chaire portent sur le vieillissement des populations dans toutes ses composantes. Et évidemment, on sait aujourd'hui que la prévention améliore considérablement le bien-être des personnes âgées. Mais là où la situation devient très intéressante, c'est que le bien-être lui-même améliore le stade de santé des populations. C'est-à-dire que si on arrivait par un coup de baguette magique à améliorer le bien-être des retraités, eh bien on améliorerait leur situation de santé et on retarderait très nettement leur entrée dans, dans, dans des maladies invalidantes ou, ou dans, la, dans la dépendance. Bah, les groupes de protection sociale, d'abord, sont des amis. Et on travaille avec beaucoup d'entre eux, ils sont des partenaires très fidèles et très efficaces de, de, des travaux et des études que nous diligentons. Mais par ailleurs, ils ont un rôle à jouer très important dans l'avenir, qui n'est pas encore tout à fait compris et calé, puisqu'ils sont sur une granulométrie qui est assez souvent celle de la branche. Et, et probablement la branche professionnelle et l'échelle où on peut faire des opérations de prévention qui sont efficaces, puisque les petites entreprises, comme on le sait, n'ont ni les moyens, ni le temps, ni l'argent, ni les compétences pour développer des actions de, de, de prévention, et que ces actions de prévention à l'échelle nationale sont, sont finalement très coûteuses et n'ont pas que des effets positifs, provoquent par exemple beaucoup d'inégalités sociales. Et donc la branche professionnelle est probablement le, le, le, le, bon, le bon vecteur pour des actions de prévention. Maintenant, ah il faut aussi considérer que les gens ne restent pas salariés toute leur vie et, et, et, et, que, et, et que suivre, faire de la prévention, ce n'est pas suivre un assuré qui est un client, mais c'est suivre une personne et c'est lui proposer des dispositifs qui sont dynamiques et qui évoluent dans le, dans le temps. Et là, il faut évidemment réfléchir à un modèle qui est un peu différent de celui, euh, de celui qui est aujourd'hui en vogue dans les, dans les GPS. Le message, je crois, le plus important, c'est que l'innovation fondamentale dans laquelle on est plongé, c'est que le bien-être est en soi producteur de santé. Et la santé est producteur de bien-être. mais ça on le sait depuis la nuit des temps. Mais le bien-être est en soi un producteur de santé, et c'est, je pense, le, le message qui doit guider la plupart de nos réflexions et de nos stratégies.